Y'a Playpod, vous avez bien ou quoi Oui, je sais, en ce moment, il fait beau. Je vous en avais parlé rien que dans ma dernière vidéo. Mais si je vous parle du temps tout de suite, c'est que je veux prendre euh, 30 secondes, on va dire, 30-40 secondes au début de cette vidéo pour vous dire, les gars, respectez les consignes qu'il y a en ce moment. Je sais, c'est pas dans une de mes vidéos que je vais parler plus de coronavirus, mais évitez de sortir pour aller boire des verres en terrasse ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont nécessaires, que vous pouvez que difficilement euh, délayer. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes euh, qui craignent un petit peu cette période et il y a des personnes qui sont à risque. Euh, je prends mon exemple. Euh, moi, moi ça va, hein, même si je suis un peu asthmatique, je pense pas être dans la tranche des gens les plus risqués. Par contre, j'ai ma mère qui a une maladie qui nécessite un traitement qui baisse ses défenses immunitaires. Donc de moi-même, j'ai limité mes déplacements pour éviter, tu vois, que je rentre et qu'elle la chope. Le problème, c'est que si les gens continuent à se comporter comme ça, à sortir de partout, en terrasse, à faire des manifestations, ou à faire comme si en fait le problème n'existait pas, bah le souci, c'est que le virus va se propager, qu'il y aura de plus en plus de monde qui auront besoin d'aller à l'hôpital, parce que 80% des gens, c'est bénin, mais il y en a 15% qui nécessitent une vitalisation est 5% ou c'est grave et par exemple dans mon cas euh, pour ma mère tu vois j'ai pas envie qu'à un moment elle l'attrape euh, pour x ou y raison que ce soit grave vu qu'elle a plus de défense militaire et qu'à un moment on en vienne comme en Italie à devoir choisir entre, entre des personnes âgées et des personnes un peu plus jeunes à euh, tuber euh, parce que il euh, y a pas assez de machines et pas assez de monde pour s'occuper de tout. Donc voilà c'était un petit message de prévention faites attention à vous, écoutez les consignes de toute manière je pense qu'on va être bientôt confiné un peu comme l'Espagne et l'Italie, enfin je dis l'Espagne parce qu'ils viennent prendre des mesures, bon, bref là a un but de la vidéo c'est pas ça c'est du warzone on va partir tout de suite je sais qu'on en entend parler de partout mais je voulais faire mon petit message qui a dépassé un peu 40 secondes mais vous m'excuserez bon vous allez bien ou quoi bon nous voici sur warzone Ouhou oui, aujourd'hui ça y est, je vais vous montrer un petit peu après plusieurs jours de jeu la chose, les plusieurs jours d'un jeu d'ailleurs où ça a été un peu dur. J'avoue que j'ai pas mal stream dessus, enfin pas mal, j'ai fait plusieurs streams dessus, tu vois en plus la période est plutôt pas mal pour nous les streamers, il y a beaucoup de monde chez eux avec toutes ces histoires de confinement etc. Mais là où je vais en parler c'est qu'après ces plusieurs heures j'ai pu en retirer une leçon. Et voici une méta, la méta c'est la façon de jouer qui est dominante ici. Et donc je vais vous montrer la classe que je préfère pour Warzone. Regardez, c'est ça qui va me dire, ouais c'est quoi la classe y a pas de classe, c'est un Figurez-vous Alors figurez que aussi dans le sens où il y a des largages tactiques d'ailleurs il y en a un peu trop mais ça on en parlera un peu plus tard mais euh, dans ces largages tactiques tu peux récupérer une classe que tu as fait en multi d'ailleurs ça c'est un truc que j'aime bien les kills que tu fais en warzone pour le battle pass euh, du multi ainsi que pour la progression des armes et donc voici ma classe quand je chope un petit largage tactique vous pouvez prendre la kilo vous pouvez remplacer par euh, la m4 euh, ou la gros euh, qui sont aussi de très très très très bonnes armes très efficaces donc en gros ça plus sur armement sniper je prends un cocktail molotov un petit capteur cardiaque, histoire de pas être trop trop dérangé. Oui, je sais, c'est bon. Il y en a qui n'assument pas, qui disent c'est un truc de bâtard. Moi j'assume, je te dis que ça, je trouve c'est bien, tu vois. Et voici un petit peu la façon de faire beaucoup de kills. Après, là, devant vous, vous avez un mec qui n'a pas fait la masse de top 1. J'ai fait un top 1 en solo, avec 5 kills. J'ai fait le top 2, que vous avez vu en vidéo, lors de ma dernière vidéo. J'ai fait quelques top 3, 4, mais j'avoue qu'en équipe, j'ai pas encore réussi à faire de top 1 avec plein de gars. Et c'est là où je me dis, putain, un petit peu compliqué. Donc bon, en plus, même pour tourner une vidéo, je pense qu'il va falloir que je trouve des gens pour jouer, parce que gros, faire du solo à chaque fois. C'est pas idéal Bref la classe est faite Maintenant on va y aller On espère tomber avec des gens Pas trop trop nazes Qu'on pourra un petit peu s'entendre Et pourquoi pas Aller jusqu'au bout c'est parti. Bon let's go les gars Bon va falloir que je trouve des gens avec qui faire des vidéos parce que bon à chaque fois je joue tout seul gros et les gens c'est des égoïstes mon frère ça me chef des squads et si tu veux t'en sortir regarde ils s'amusent à pite partout frère et on va aller là les gens gros ils s'amusent et ils font n'importe quoi et donc du coup après on finit tous aux quatre coins de la map comme par exemple je suis le seul à avoir sauté voilà bravo et regarde regarde le bleu il va à gauche le vert il voit que j'attends attends mais bon comment essayer d'aller où Ça je vous le dis moi je veux bien ne pas faire l'égoïste tu vois c'est important pas être un égoïste et d'être dans, dans une notion de partage, tu vois, de, en mode oui, des bonnes valeurs, euh, tout ça. Euh. Ah non, non, c'est très très important, mais gros, là, les gens ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible, c'est pas possible, gros. <rire> Vraiment, j'ai rarement vu aussi peu de teamwork, tu vois, que dans ce jeu pour l'instant, t'as beau ping des trucs, les gens s'en battent les couilles, gros, ils vont aller pas là où c'est le mieux, ils vont aller là où ils veulent, tu vois, même si au bout d'un moment ça les fait un v 3 euh, ou des trucs comme ça. Bon, après, moi, vous avez bien vu, moi j'ai pas peur de 1v3, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je galère, hein. tu sais, que c'est dur à faire des top 1 frère. Moi j'en ai fait un pour l'instant, en solo j'ai fait le top 2 que vous avez vu en vidéo quand même la dernière vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas encore vu c'était vraiment une sale sale game donc euh, et ensuite bah voilà c'est à peu près tout j'ai fait des top 3 4 mais pas de top 1 regardez en plus il n'y a pas grand monde là sur le spot où je suis tombé mais bon bravo à vous vous êtes au milieu de la map gg Bon, c'est bien. <rire> Mais ça a peut-être à voir en fait que ça y est, Blackout est un succès. Hein. On, peut, on peut le dire, je pense. Attends, limite, on, ça pourrait nous faire croire que Call of Duty n'est pas mort, C'est comme si tu rencontrais ton grand-père au club de striptease, tu dis Oh là, il y a une deuxième vie ou quoi 6 millions de téléchargements en quelques jours, c'est que même quelque chose de fort. Et encore, j'ai entendu ce chiffre hier, ça a dû augmenter depuis. Et euh, franchement, bravo. Moi, je le dis et je le répète, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je le pense euh, sincèrement en plus pour le coup. Je pense pas qu'on puisse dire objectivement, même s'il a des défauts, tu vois, que, euh, euh, que euh, Warzone soit un... Euh... Oh merde, putain de merde Putain Et voilà, pas de chance, je parle et je suce Warzone et je meurs Regarde, c'est pas juste Bah oui, on va cliquer pour abandonner, j'ai abandonné, de toute façon, il y a pas... Ils sont à l'autre bout de la map, frère, c'est bon, gros C'est pas le coureur, là, qui tord. y en a une Je veux dire, qui tord du cul, c'est pas bien. pas le coureur qui est là et qui va venir m'aider, gros, ils sont à l'autre bout Bon, juste avant de lire parler de Warzone, n'oubliez pas qu'il y a une règle qui est immuable. Tu perds ton goulag, t'es une salope. Voilà, Celui qui ne gagne pas son goulag est une salope. C'est toi, c'est les règles, c'est pas, le pas moi qui le dis, gros. C'est Pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. J'ai jamais réussi à toucher une pierre encore. Oh, là. À mon tour Oubliez pas ce que. Non, je déteste quand c'est le pont. Quand c'est le pont, j'ai toujours. J'ai une chance de perdre, c'est vrai. Oh, ça me tire des pierres. Non Tu perds ton boulade t'es une salope Celui qui ne gagne pas son boulade est une salope Bon, d'après les règles de la convention internationale du goulag, je suis une salope. Je suis une salope, c'est bon. C'est bon, c'est dit. Allez, on saute. Il y en a un qui a suivi. Yes, allez, le verre, casse-toi dans ton coin. Non, tu reviens, c'est bien. Et oui, tu vas aller ailleurs, tu ping. C'est comme ça que ça se passe, cousin. Et n'hésitez pas, déployer le parachute. Et tu le lâches. Et là, ouah, ouah, ouah, ouah, Et là, tu le des Et là... Tu finis sur le toit. Mais bon, voilà. En gros, en général, quand tu lâches le parachute et que t'es avec ton arme, tu vas plus vite. C'est une petite astuce que je vous donne, hashtag intelligence. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait de top 1. Hein. Donc, on va repartir sur euh, du pipage. Hein. Donc, bravo. Euh, euh, Warzone est une réussite. En même temps, c'est gratuit. Mais on vous connaît. On, a, on, on connaît votre amour de la gratuité. Mais c'est normal, gros. C'est bien quand c'est gratuit. Parce que ça veut dire que tu prends pas de risque. C'est à dire que même si c'est. De la merde, bah, t'as pas pris de risque, tu vois. Ça t'a pas coûté de l'argent. À l'époque, quand les types ils achetaient des jeux à Micromania, que c'est que c'était de la merde et qu'ils avaient mis, euh, je sais pas, qu'ils avaient mis de l'argent pour ça, ils avaient des raisons d'être dégoûtés, ils avaient des raisons, parce qu'ils avaient mis des sous. Après derrière, ils avaient sur jeuxvideo.com et ils mettaient leurs petits commentaires de radio. Ouais, moi j'ai trouvé extraire t nul L'immersion, c'était pas top. Voilà, bref. Alors que maintenant, on a beaucoup de jeux gratuits Hop, merde, putain, putain. Et voilà, je suis dans les merdes, je suis dans les merdes En fait, il y a quelqu'un ici, euh, mon gars. Il y, a, y a quelqu'un. C'est bien de me montrer hein, une Scar. Hein. Voilà, merci. Petite Scar, c'est attends, On va essayer de se fighter. Ils sont où Il est où, le Ok, lourd, lourd, lourd Bien joué, bien joué, bien joué. Je, je nid, euh, il va me falloir un truc. En fait, c'est bien le drop à aéroport, parce qu'en général, il n'y a personne. Alors, pas comme dans les aéroports à l'heure actuelle. Hein. Mais là, il y a personne, c'est cool. Putain, non Oh je suis traqué. Mais ça c'est un des trucs cool qu'ils ont mis, c'est les contrats. Ça te donne des petites euh, choses à faire tout le long de ta game, etc. Pour gagner de l'argent et derrière pouvoir te mettre des drones ou des plaques ou des trucs comme ça, c'est assez marrant. Après gros l'autre jour j'ai joué une game en stream avec des bonhommes. Les types c'est pas possible. Les, les types c'était pas des joueurs Warzone, c'était des intérimaires. Les gars ils s'en battaient les couilles, ils voulaient jamais fight, ils voulaient que faire des contrats, que faire des contrats pour gagner de l'argent. Les le trucs ils était pas sur Call of Duty Warzone, ils étaient sur Indie. De gros j'étais, j'étais là mais c'est quoi ce délire Mais voilà là mon but, de toute façon dans cette vidéo ça va être de trouver un largage tactique, donc de s'envoyer un petit largage tactique. Quand je me serai envoyé le largage tactique, je vais pouvoir prendre la classe que j'ai fait au préalable et vous montrer pourquoi, quand tu la prends en général, t'es Dolce. Oula Traqué en rouge, c'est à dire qu'ils sont pas loin là euh, quand ça passe en rouge, ça veut sûrement dire qu'ils sont dans le coin on augmente le son du jeu donc ouais non 6 millions de téléchargements c'est cool je vous disais je pense pas que, que c'est un BR plutôt réussi encore une fois tout n'est pas parfait je pense notamment au largage tactique, le largage tactique je trouve que c'est que c'est quelque chose de pas mal mais c'est quelque chose de très cheaté je trouve qu'il devrait trouver un moyen pour les nerfs parce que ça enlève un peu le côté charme du BR, de loot etc si au bout d'un moment tout le monde a une classe qui l'a prédéfinie et surtout si tout le monde a les mêmes en fait c'est pas super sexy quoi Oh, une petite protection. Oh. Merci. Désolé, je ne l'avais pas vu. Je suis un con. Il disait de me l'a depuis tout à l'heure, c'est. Oula, par contre, ça me vient un truc là. Oula, je me suis pris mon propre feu. Alors là, je campe pas. Je me défends, c'est pas pareil. Dans une minute, oula, dans une minute, ils auront plus de raison d'essayer de venir. Jeter la fumée comme ça, ils en sortent pas. Oula, oula, oula, oula. Oh merde! Je suis un connard, je suis tombé Ça va venir Les deux coéquipiers sont morts mais ils me cherchent encore Votre coéquipier a été envoyé au goulag Il va se battre pour sa liberté Ils vont comprendre que je suis là Sur il faudra reprendre le combat Je me cache, je me cache, je me cache 3 secondes, 2, 1. C'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, maintenant je peux mourir tranquille. Je peux mourir tranquille et sans regret. Je les entends partout, c'est horrible les gars. Allez, à terre. Allez, t'es mort, dégage. C'est un peu lagué, je vous cache pas. Je le sais que je... Allez, non, oui, non, oui, oui, je l'ai tué et je suis encore en vie. Let's go, non, venez m'aider. Non, par contre, non, non, non, non, s'il vous plaît. Oh le verre là, le, le gars en vert là, t'es obligé de venir m'aider. Sois pas un fils de pute, viens, viens, viens, viens. Regarde, il y a des plaques et tout, il y a tout. Il y a des plaques, t'es obligé de venir. Viens, viens, viens. Viens, viens, Miku la Vegas. Miku Las Vegas, te plaît frérot, viens. Il arrive. Il arrive. Il est là. Oh, yes. Tu me sauves. Oui, j'ai tué toute la team En campant, certes faut pas le dire. Bon ça va, on a bien rigolé, on a bien rigolé Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. très bien Ils avaient déjà des belles armes hein, mine de rien On se met des petits trucs, on va essayer de trouver un largage du coup maintenant Et donc du coup là j'ai lu les news, eux aussi ils sont contents, ils ont prévu des mises à jour Donc oui moi je pense qu'il faudrait euh, une sorte de nerf. Je sais pas, peut-être que dans vous, vous avez des idées sur comment euh, nerf correctement euh, Du coup, euh, bah vous l'avez vu, ce... ces petits largages tactiques Je trouve que ça a un intérêt limi... limité, tu vois, d'avoir un moment euh, tous les mêmes armes mais que c'est facile à retrouver. En plus, moi, sans mentir, il y a plein de fois où j'ai, je suis mort, je suis allé au goulag, tu vois, un peu tard. Et en finissant au goulag un peu tard, bah du coup, euh, tu finis. Oh, il a racheté le type. Oh, c'est long ça. Je trouve ça un peu naze, nice, tu vois, qu'au bout d'un moment, chacun ait sa classe de multi, tu vois, c'est un peu claqué. Parce que du coup, ça fait que vu qu'il y en a une qui est particulièrement forte, ça définit une méta où tout le monde joue pareil. Alors que euh, dans les BR, avec le côté un peu random, ça fait que certains vont avoir des snipers, d'autres non, et tu peux tout à le fois t'en sortir sans. Sinon, il pensait que j'ai vu à ajouter un mode euh, à 4 joueurs, 5 joueurs, et même un peut-être avec 9. 9, voire 10 joueurs à ce niveau là j'étais euh... ah, bah, j'étais un peu euh, sonné hein. 9 10 joueurs mon gars ça fait quand même un petit peu beaucoup bon hashtag analyse certes hein, on est d'accord je dis pas quelque chose de super pertinent mais j'espère à un moment ils vont rajouter du solo duo tu vois histoire de pouvoir tu vois, à des moments cela donner euh... bon en quoi tu vois on homme son tout est ce que je prends la m c'est quoi non j'aime pas la scarache mais pour une fois je vais apprendre la... on va quelque part les gars peut-être peut dire que j'ai bien envie de prendre un drone c'est quoi je vais prendre un drone et je prendrai un Oh il bah, oh, y en a un juste là... Oh, parfait, je vais pouvoir prendre un drone... Regardez, je vais prendre un drone, il y a un largage tactique qui arrive là Ça va pouvoir me donner ma classe, et je prends un drone histoire de savoir où ils sont les types, hop, regardez Donc le largage tactique qui est venu par chat voilà, 50 mètres, et là on va prendre euh, le super, donc là avec le drone, en plus je sais que je suis safe Donc ouais c'est vrai que c'est un petit peu de cheaté ça, et j'espère qu'à un moment on n'aura pas du stack de drones à la fin, mais hop là, et voilà Bonjour Donc je suis avec ma petite classe, il y a personne autour, euh, bah venez on va avancer vers là Et donc du coup voilà, hop et là, vous avez l'arme fatale de ce jeu, à savoir un sniper que j'ai pris en plus en thermique, parce que ça aide pour la vision lointaine. Tu vois mieux, apparemment, de loin, quand t'as un petit sniper thermique. Moi, la seule chose que je réclame, c'est que même si je sais que ça fait partie inhérente, parce que bon, ils ont bien fait des bâtiments, etc., faut aussi que ça serve, mais j'espère juste que ça va pas finir, tu vois, en full, en full sniper x toi, quoi. Mais sinon, globalement, je m'amuse bien, j'ai pu aller à la salle ce matin. La salle privée d'un ami à moi. Ça fait maintenant depuis début février, tu vois, que je cours. Oui je cours mesdames et messieurs, je cours. Certes, vous avez parlé du marathon il y a longtemps, je vous ai pas donné d'update, bah j'ai rien branlé, mais j'ai, depuis un mois et demi à peu près, je me la donne, j'ai acheté des baskets de course, donc je cours un peu plus et je suis à la salle privée d'un ami à moi qui est coach. Donc c'est une salle où on était que deux, c'est bien. On parlait tant qu'ils courent c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est d'être safe à ce niveau là. Allez venez, on va là-bas. Allez venez les gars, venez, euh, gros on va pas rester dans des bâtiments au milieu de la zone là. Oh leur gameplay à eux, ils puent la merde Oh les gars, faut bouger un peu et donc, ça m'a fait plaisir. Je fais la laisser 11 jambes. Attention, les gars, séance grosse quiz. Faut que je me trouve de la plaque parce que j'en ai qu'une. Après, si je trouve un truc d'achat, là, il y en a un pas très loin. Je vais pouvoir acheter 5 plaques pour 1500, c'est ok. Hop là, allez. Ça me fait mes plaques, je suis bien. Hop là, à terre. Ouais, les trucs nuls qu'ils ont, qu ont pas encore corrigé, c'est que c'est celui qui tue le gars à terre qui a le kill. Et ça, c'est nul. Hop là Allez, toi prends ton petit coup encore. Oh c'est nul, attends, attends, je vais prendre ça. Hop là J'ai tuché une balle, hein. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai un type, regardez. Oh sa mère Oh sa mère, il m'a démonté Oh viens m'aider, cousin Viens m'aider Merci frérot, oh là là. T'as fait pas te tuer non plus, hein. Oh là là là là Y'a des frappes, y'a des frappes sur nous, putain Oh les bâtards, ils nous mettent la sauce avec des strips. Oh les enculés oh, On a fini leur potes ils sont pas contents putain Après ils ont raison, ils vont pas tarder à arriver devant moi là. Ils vont être là en dessous. Ok, ils sont là. Je vais me rapprocher de mes alliés, attention. Je vais rentrer dans la maison. Allez Oh non Oh non J'ai un pote, sur moi Venez, venez, venez Vous êtes où les gars Please, please, please, non Non, non, ils ont fini Tuez-le es le Tuez-le, tuez -le, tuez -le, les gars Non Il a aussi fini à terre Non Il nous a un V3 Mais vous êtes trop nuls, putain Moi, je veux montrer la force de ma classe Goulag, allez, goulag, goulag, goulag, c'est pas fini. Vous connaissez ce qu'on dit, hein Ceux qui perdent le goulag égale petite salope. Il y a déjà été une petite salope une première fois. Allez pas deux fois, pas deux fois Ici on est des salopes, mais pas deux fois. Bon <rire> on a fait 4 kills la première, enfin on a fait 3 kills et mis deux mecs à terre, c'est bon t'as compris. Donc ça fait 5 kills, on va essayer de faire un petit peu mieux. On va essayer de trouver un largage tactique là, y'en a où Ouais, si je trouve un petit largage tactique peut aller un petit peu mieux, mais il n'y en a aucun. Là, je suis dans ce qu'on appelle la, la la mucho sauce, les gars. Donc, oui, non, pour en revenir, maintenant que je fais un petit peu de course et que je fais mes jambes, chose que je ne faisais strictement avant, euh, jamais avant. Bah, déjà, j'y ai pris goût. C'est plutôt cool de faire les jambes. Mais en plus de ça, à chaque fois que j'ai fait, j'arrête d'être un gros sac à merde qui a trop trop mal. Et ça, et ça vous voyez, c'est très satisfaisant. Bon, du coup, là, il faut que je trouve 3500. Pour Peut-être permettre le miracle. L'idéal pour trouver ce genre de sous, faudrait que je tue quelqu'un dans le dos ou un truc comme ça. Ok, attends, en fait, j'ai appris que quand il y avait le truc en rouge qui partait en l'air, c'est que quelqu'un avait fait spawn un de ses alliés. Oh, sa mère. Bon, il reste plus que 27 personnes en plus, on arrive vers la fin. 6 kills au total si on compte le goulag. Comment trouver de l'argent dans des endroits qui ont déjà été loot Ça va forcément venir de derrière, genre de là. Largage tactique en cours. Oh. Oh. oh, il est pas si loin que ça. Ok, écoutez, on va grid pour le largage, parce qu'en en fait, si je prends le largage, je prends des, des armes bonnes et si je prends des armes bonnes, je j'augmente mes chances de faire des kills. Il y a quelqu'un là-bas. Ok, ok, ok Ne faites pas ça chez vous Mon shoot a été catastrophique. Oh là là, mon dieu, j'ai honte. J'ai honte. Là, là mon Terre, faut que tu coupes ça C'est non Je leur, Je leur ai enlevé de l'armure Qui en soit n'est déjà pas complètement dégueu On va se cacher Ouais se cacher, on, va aller se, cacher. on va aller se cacher Le largage est plus très loin C'est même pas qu'il est plus très loin, c'est qu'il est littéralement juste là Le truc c'est qu'ils sont aussi là-bas Et j'ai plus de balles. Ok, bon traduction on va se cacher vite fait <rire> Ah vous le voyez là-bas Oh ça fight, oh ça fight Écoutez, on va profiter de la cohue On va profiter de la cohue Même ça peut arriver à ma droite le kill, ça n'a pas suffi. En plus, regardez, Trizy, c'est le mec qui nous avait déjà un V3 avant. Bon, dommage. Bon, et ben voilà, les potes, on a fini septième. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère, que tout tout qu'elle vous a plu, même si on n'a pas fini exactement top 1 ou proche. Hein, c'est les aléas du BR. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.